Les mangroves du Vietnam sont particulièrement intéressantes parce que le Vietnam se situe dans le hotspot mondial de la diversité des palétuviers, mais en même temps, elle est soumise à des fortes pressions anthropiques. La population dans le delta du fleuve rouge compte parmi les plus denses de la planète. La mangrove fait face à des activités humaines multiples, la pêche, l'aquaculture, la collecte des crabes, des mollusques, des gastéropodes, des bivalves, et aussi dans les zones adjacentes, la riziculture. Dans la plupart des mangroves de la planète, les palétuviers sont à la base de la chaîne alimentaire par la matière végétale en décomposition qu'ils produisent. Au Vietnam, la situation est différente. De récentes études menées par une scientifique de l'Institut de recherche pour le développement et par ses partenaires ont révélé toute l'importance du benthos, ces formes de vie qui se développent sur et dans le sol de cette mangrove. C'est là que se trouve la source du réseau trophique, c'est-à-dire de la chaîne alimentaire. Une question centrale de notre programme de recherche était de savoir qu'est-ce qui était à la base des réseaux trophiques dans les mangroves. On s'intéresse particulièrement à la faune benthique. ce sont les crabes, les gastéropodes, donc les escargots, les bivalves et les petits vers qui sont dans le, dans le sédiment. C'est tous ces organismes qui vivent à la surface ou à l'intérieur du substrat. Nos études ont trouvé que les mangroves du Vietnam étaient dominées par les gastéropodes et ça les distingue des autres mangroves dans d'autres régions de la planète où les crabes dominent largement. C'est une Terebralia, c'est un petit escargot qui est très abondant dans cette mangrove. Et ici en Asie, c'est euh, Terebralia sulcata. Nos études sur les réseaux trophiques ont montré que... Ces gastéropodes mangeaient principalement les algues vivantes, donc ils sont des herbivores et pas des détritivores comme les crabes dans le réseau trophique classique décrit dans les mangroves. C'est vraiment une particularité de, de cet écosystème ici, au niveau du fonctionnement. Pour mieux connaître le rôle de ces escargots brouteurs d'algues, les scientifiques préparent une expérience et rassemblent les éléments nécessaires à celle-ci. De leur côté, Man et Yen réalisent des carottages du sol qui permettront d'inventorier au laboratoire les espèces du benthos de la mangrove. Si on a besoin de 3h30, on est de retour à 8h. D'accord. Bon je, je dis à Ma à fait 8h. Oui, si elle peut. Après bon, elle a besoin des élus. Manoï me chưa điểm OK, tout de OK, Thuy et Kien, au laboratoire de la jeune équipe associée à l'IRD, dans les bâtiments de l'Institut environnemental technologique à Hanoï. Donc ça, c'est les lames de verre qu'on a récupérées sur le oui. terrain. Ici, vous voulez voir, c'est la, la biofilm qui colonisait pendant un mois. Mm -hmm. et il y a quelques lames euh, de verre ici. Nous allons donc placer ces lames de verre dans des aquariums. On va ajouter différentes densités d'escargots et on va étudier leur comportement de broutage et l'effet de ces escargots sur le biofilm. Le biofilm est un agglomérat de micro-organismes, essentiellement des bactéries, soudées entre eux et adhérents à une surface. The Five dans ce projet-là, on travaille avec uh, plusieurs groupes. Uh, par exemple, il y a d'autres groupes qui travaillent sur la qualité de l'eau, et d'autres uh, qui travaillent sur le uh, mm -hmm. et d'autres qui travaillent sur le mm -hmm. Et moi, je, je voudrais savoir la, la diversité de mycrophytopentodes dans, dans la mangrove, et je voudrais savoir le, le lien entre mycrophytopentodes avec les autres groupes. Le biofilm dans les mangroves est en général peu étudié, ça vient aussi du fait qu'il est difficile à, à échantillonner. Donc, Tui a mis au point avec euh, des collègues en France un protocole pour euh, extraire euh, le microphytobenthos des sédiments. Le microphytobenthos, c'est la roue qui, qui peut répondre très vite pour le changement de l'environnement. Pendant ce temps, Man va extraire des carottages, une forme de vie qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui représente pourtant une part très importante de la diversité biologique sur Terre. En effet, en nombre, ces espèces constituent les 4 cinquièmes du règne animal. Ce sont de minuscules vers ronds, des nématodes. Vous pouvez avoir like 1000 ou 10 000 nématodes juste dans 10 cm de la sédiment. Donc, so vous ne pouvez pas identifier tous les nématodes dans un sample. Pour l'identification, nous avons pris juste 200 nématodes. Donc, après avoir pris le nématode sur uh, le plage de glycérine, maintenant, nous devons sceller le glace okay. so de couvert. Nous utilisons le b-wax pour le faire. Phuong va alors commencer un long travail d'identification qui peut durer plusieurs mois pour un seul site. C'est yeah. the, the... Mm, okay. mm. mm. mm -hmm. Plus que jamais, Connaître et comprendre un écosystème composé de micro et de macro formes de vie est indispensable pour suivre son évolution face aux changements environnementaux qu'ils soient d'origine humaine ou climatique. The mangrove I think it's very important it's played important roles because it's a lie between the land and the sea. And now for the how can say the the climate change is can reduce the the, the impact of Because the sea level is a rise. La connaissance de, du réseau trophique permet aussi de protéger les organismes nécessaires pour la production des bioresources, ce qui est important pour justement la population locale. Ce qui m'intéressait particulièrement ici, c'est d'étudier cette mangrove qui est très singulière, où on a une grande diversité de l'écosystème et une multitude d'activités humaines et où on aimerait faire cohabiter une conservation de la mangrove et aussi l'exploitation gérée par la population locale des ressources marines.